Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me situe aujourd'hui en compagnie de d'Eric. Salut Eric, comment vas-tu Bonjour Sébastien, très bien et toi voilà, Ça va super. Donc Eric m'a invité eh bien, pour cette interview. On est aujourd'hui à Bangkok en Thaïlande et on se situe justement eh bien, dans une des propriétés que gère Eric. Il va nous expliquer tout ça et l'idée eh c'était de partager avec lui son quotidien, on va parler aussi, bien entendu, de la crise du Covid, les impacts que ça a en Thaïlande et puis voilà, faire un petit point un peu sur son business, etc. Donc, comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après avec Eric. Allez, c'est parti Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter eh à laisser un gros pouce bleu, ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter euh, tout de suite eh bien, à t'abonner à cette chaîne dans la partie euh, « tu descends, tu déroules et tu verras, tu as un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos justement sur l'investissement locatif, la conciergerie, on va en parler aujourd'hui, la sous-location aussi, on va en parler parce que c'est un, un sujet d'actualité. » Voilà, et du coup, eh bien tu trouveras toutes ces informations sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je suis avec Eric. Euh, donc on va parler eh bien, euh, de son business, de ce qu'il est en train de, donc de, de mettre en place, où il en est aussi. Alors juste pour rappel, euh, Eric, comment on s'est connu Eh bien tout simplement euh, parce qu'à l'époque, tu te rappelles, j'en avais parlé un petit peu sur la chaîne YouTube, que je vivais donc à Bangkok en Thaïlande et j'avais lancé une conciergerie Airbnb. Euh, donc il y a plusieurs années, je crois il y a trois ans de ça, même plus que ça. Euh, et en fait, après, je suis donc rentré en France et Eric eh bien, a repris donc, euh, cette activité. Euh, il l'a donc remodelé, etc. Il a fait pas mal de changements et tout. Et euh, du coup, eh bien, voilà, cette activité elle tourne toujours aujourd'hui et est en développement. Mais si bon, on va en discuter, il y a quand même des impacts avec tout, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà un petit peu où on en est. Ça, c'était juste pour l'historique un petit peu de comment on s'était rencontré. Donc l'idée eh maintenant c'est que je laisse un petit peu aussi la parole à Eric. <rire> Donc je vais te poser quelques questions. C'est pas un monologue. <rire> non, c'est pas un monologue. Ah, okay. Comme je fais souvent d'ailleurs sur la chaîne YouTube. <rire> euh, et là, eh c'est de. Voilà, on va, je vais te poser je pense, quelques séries de questions et puis on va débattre un petit peu sur euh, bah, ce qui se passe. Donc, bah, présente-toi un petit peu Eric. Pourquoi tu en es venu à faire de la conciergerie Qu'est-ce qui t'a plu euh, là-dedans dans ce principe-là. Euh, Qu'est-ce que tu avais fait avant, donc, euh, le COVID, enfin, avant la crise du Covid euh, jusqu'à début 2020 mm -hmm. euh, Où est-ce que tu en étais Quelles étaient tes, tes, tes prévisions etc. Et puis après, bah, je pense qu'on parlera plutôt de, de ce qui se passe aujourd'hui, comment tu as, as été impacté, quelles actions tu as mises en place et comment tu vois euh, le futur à Bangkok et, ou même en Thaïlande, parce que je sais aussi que tu avais des projets d'expansion mm. sur toute la Thaïlande. Donc, du coup, explique-nous un petit peu, qu'est-ce qui a fait que tu es venu aujourd'hui enfin, euh, à l'époque euh, à reprendre cette activité euh, voilà. Alors, euh, plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà à la base, ça remonte à 5-6 ans, je, je ne connaissais même pas Airbnb. Euh, J'ai connu Airbnb via un ami euh, qui a lancé deux appartements sur Airbnb aux Philippines. Et à cette époque en fait, je commençais une carrière dans l'hôtellerie et j'ai dû me séparer de mon appartement et j'ai eu cet intérêt vers Airbnb pour le sous-louer. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à m'intéresser à Airbnb. D'accord. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous, nous sommes rencontrés puisque tu étais la première personne qui m'a contacté pour mon appartement. Voilà. C'est comme ça en fait que moi et Sébastien nous, nous sommes rencontrés. C'est assez cocasse. Euh, et euh, donc, bah écoutez, ça, ça, ça, marchait, ça marchait plutôt pas mal, donc euh, j'ai eu un, un intérêt grandissant euh, sur, euh, euh, sur cette façon de, ouais. de, de, de louer son bien, donc sur le court terme, hein, quelque chose que, que tu je ne connaissais que pas, pas du pas tout euh, à l'époque, tout à fait. <rire> Et, euh, et également, euh, on, a, on a appris à se connaître, euh, j'ai appris à connaître un petit peu euh, ton business, on a eu l'occasion d'en parler, etc., euh, puis on a eu l'occasion de travailler ensemble, euh, puisque tu avais à l'époque euh, cette envie de retourner en France plus, plus fréquemment, et donc on a, on a commencé à, à travailler ensemble. Et, et par la suite, effectivement, j'ai repris ton, ton, ton, ton, ton activité et je l'ai lancé avec cette personne qui m'avait euh, euh, parler de Airbnb, Airbnb à la base et donc qui, qui gérait ces deux appartements aux Philippines et donc c'est comme ça en fait que les, les choses se sont mises en place se sont mises en, sont mises en place voilà tout à fait et puis bah, écoute on a on a développé la société ouais. on a un bureau on a employé des, des staffs. Staff, euh, ouais. euh, <rire> voilà. donc on a on a fait en sorte d'avoir un business plus euh, oui plus modelé plus ouais, corporate c'est ça ouais, plus corporel, euh, et, euh, et puis bah, on a suivi une évolution qui est très qui était très positive euh, jusqu'effectivement à l'année dernière, donc euh, courant mars euh, 2020, où là, euh, boum, effet Covid. Voilà. Alors on va, on va en parler un petit peu après. Bien sûr. Euh... Hein peut revenir donc, sur. Ouais, sur donc du coup, bah, on est un petit peu. Ouais, et bien, on peut faire un peu le comparatif avec la France. Ouais. Euh, on en parlait tout à l'heure, justement, notamment par rapport au check-in, mm -hmm. euh, comment ça se passe. Ah, oui. euh, parce que bah, nous, c'est vrai qu'en France, on, on automatise un maximum. Euh, on a, alors, justement, on va en parler parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes non plus euh, mm. qu'il peut y avoir en Thaïlande et on va en parler. Euh, c'est vrai que nous, on, voilà, on a la possibilité d'automatiser sans qu'il mm. y ait de gardien. Il n'y a pas vraiment de gardien. Il y a, il y a juste le règlement de copropriété à vérifier qu'on a la possibilité de le faire ou pas. Mais justement, mmh. quel est le marché en Thaïlande Enfin, quelle est la, la légalité euh, par rapport à ce marché justement de location courte durée euh, mmh. D'accord. Comment, comment... Et le check-in justement, parce que je sais que tout ça est vachement lié finalement. Ouais. Euh... Mais C'est amusant que tu parles de ça, parce que c'est quelque chose de, euh, dont on a beaucoup parlé justement ouais. à l'époque. Ouais. Moi j'avais cette envie de plus automatiser, euh, on en a beaucoup parlé, et maintenant j'ai vu que bon, tu, tu automatises encore plus que, que, que nous. Donc. Euh... Euh, Alors qu'à voilà. l'époque, c'était l'inverse, c'est ce que vous diriez, c'est qu'à l'époque, moi, je voulais plutôt, au contraire, euh, mettre vraiment quelqu'un qui réceptionne, etc., euh, dans, les, dans les condos. Cette peur, en fait, qu'il euh, y a un problème au niveau du service, que, que, le, que le propriétaire se plaigne, et on peut aborder les, les raisons euh, plus tard qui font, qui ouais. font beaucoup sens hein, ici, oui. moins en France. Moi en France ouais. Et finalement, oui. moi, la, la, vraiment, l'envie la, de plus automatiser, parce que je voyais que… Euh, voilà, c'est une activité qui est extrêmement chronophage euh, si on euh, personnalise tous ça, les messages, si on s'occupe de tout, si on ne délègue pas, euh, si on fait tout tout seul. Mais en même temps, quand on démarre une, une activité, euh, il faut essayer d'être de son argent, pas trop dépensé, pour voir l'avenir sereinement. C Donc il y a aussi, y a aussi des logiques, euh, c'est sûr. Euh, alors effectivement, ici, il y a une complexité au niveau, euh, euh, au niveau de la loi, toute logique, le, le, euh, location sur court terme était légal. Bon, tu m'as dit l'inverse. Apparemment, on peut se louer euh, une mmh. propriété. Euh, ouais. le, le, le problème, en fait, c'est que oui, en Thaïlande, c'est un peu, c'est toujours. Euh, voilà, on parlait de C'est pas très clair, on parlait, ouais, on parlait, pas. On parlait de zone grisée. Voilà. Hein, voilà. Donc, effectivement, alors, les, les personnes peuvent le faire, sauf que il y a des juristic offices qui sont euh, les property management des. des on appelle ça le condominium ici. Hein, c'est les tours d'immeubles et qui régentent en fait euh, euh, les, les, les, les locations. Euh, donc si euh, le juristic office, donc le, le, on appelle ça comment français, bah en français euh, En France, ça va être la copropriété, le, le, le syndic. Le syndic, voilà. voilà. Si le syndic indique euh, qu'il n'est possible de faire qu'une location de minimum 6 mois, on doit s'y plier. C'est ça, peu hein, importe la loi. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est le cas sur un hein, de nos appartements. C'est compliqué, par ah, de louer à partir de six mois. Moi. Voilà, là, on, on, on va sur le, sur le, dans, dans le camp des, euh, des agences plus euh, classiques. Voilà. Tout à fait. On sort complètement de notre euh, spécialisation. Tout à ce fait. fait ce, qui est, ce qui est assez compliqué. Euh, et, euh, et, et donc, euh, voilà, c'est euh, la loi des syndics qui prédomine sur la loi thaïlandaise, qui est déjà pas très, pas très simple. Euh, et donc, ça, ça, ça donne des complications. Euh, au niveau de l'accès aux appartements. Ouais. Voilà. On, on, a, on a des, euh, des, des portes d'accès sur les lobbies, sur l'accès les, les, au... Euh, J'essaie de parler le, le plus français possible, ouais. euh, ça, ouais. euh, <rire> le, le, le Comme à l'accueil. Voilà. <rire> Merci. Au niveau de l'accueil, donc euh, parfois on est obligé oui. d'utiliser une, une carte, ouais. euh, une carte électronique. Forcément, la carte électronique, euh, en l'occurrence, euh, le, le locataire, il faut qu'il l'ait au préalable. Donc, il faut qu'on lui envoie, ou il faut qu'on lui donne. Donc, euh, automatisation, pas possible, euh, jusqu'à un certain point. Hein, c'est-à-dire Et encore, ça est peut-être possible quand même, mais le pire est arrivé. Hein. Alors, c'est possible, en fait, si cette personne euh, enlève la carte quelque part. Donc, on avait des solutions à l'aéroport, par exemple. Voilà, il y, y a des possibilités. Euh, bon, après, euh, forcément, il faut payer les intermédiaires, etc. Bon, là, en l'occurrence, aujourd'hui, les prestataires, ils n'opèrent euh, plus à l'aéroport. Hein, bah hein, bah ça non. fait un an qu'ils euh, qu ont fermé, malheureusement, pour eux. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc il y a ce type de soucis, donc encore là... Il y a les finger screens aussi, les Alors, alors ça, ça c'est encore un problème plus, plus préoccupant, voilà. c'est-à-dire effectivement des reconnaissances faciales, euh, des, euh, des nécessités d'apposer de, une empreinte digitale pour ouvrir, euh, pour ouvrir la porte. On n'a pas encore ça en France. Et heureusement, on pas parce pas que euh, ça en si on avait ça en France, c'est vrai que ça peut, en, ça peut être compliqué. En France, on est sur un marché de l'ouillet, si je ne me trompe pas, qui est beaucoup plus ancien. Oui. Euh, ici, c'est beaucoup de buildings qui sont neufs. Neufs, voilà. donc forcément, une nouvelle technologie, voilà, nouvelle ils technologie. installent les... et, même, et même ceux qui ne l'avaient pas, l'ont, parce qu'il y a, y a aussi des propriétaires qui se plaignent. Il y a, y, a y, euh, y a des appartements, enfin des tours, où il y a 50% des... Euh, des, des, des locations qui sont en court terme. Donc après, si on voit des. des, des, des, des, des on souvent des Chinois parce qu'ils ont plus de problèmes à communiquer dans la langue, qui regardent à droite, à gauche, qui ont l'air d'être perdus et qui vont autour de la piscine. voilà les, les, les personnes qui sont là l'année n'apprécient pas trop. Ça fait vraiment, on sait qui c'est. Voilà, on les voit de deux secondes, voilà, ça, on sait que ce bon, pas des, des personnes touristes qui sont là. Donc c est, c est, voilà, si on, si on se. Si on se relaxe à la piscine, on voit les gens qui arrivent avec des bagages, qui, qui parlent fort, etc. C'est pas très sympathique. Donc il y, y a quelques plaintes. Euh, et voilà. Donc si on passe par des reconnaissances faciales, reconnaissance faciale, pardon, ou des empreintes digitales, là, ça tue complètement le business. Le business. C'est-à-dire qu'il ouais, faut passer par le, enfin, il faut se faire connaître par le juridique office. Il faut passer par des, des contrats de moins un mois. Et là, donc, on limite vraiment les possibilités ah, ouais, ouais, ouais. de rédaction. Ah, là, là c'est très compliqué. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Heureusement. A, parce que j'ai compris il y a toujours moyen d'avoir la clé quelque part, etc. tout, un, tout ça, peut être ça. ici c'est plus compliqué. Et ben puis là, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que là en fait, euh, on ne peut même pas se dire bon, on va prendre quelqu'un pour ouvrir la porte parce qu'en fait après, il faut scanner le... le… Donc en fait, le business, il est juste mort, quoi. il n'y a même plus d'automatisation à imaginer. J'avais vu des possibilités d'acheter des espèces de moules oui, en PVC, etc. <rire> c'est quoi À l'époque, j'aurais été renseigné aussi, Disons, Vous pouvez acheter des moules. J'ai pas osé tester parce qu'on voit déjà les difficultés qu'on peut avoir ouais, sur des check-ins, ouais, des choses ouais, qui ont l'air d'être ouais, on très simples. Ouais, ouais, Et là, si on arrive sur quelque chose ouais, qui est plus compliqué, c'est euh... très borderline. Très bordelais en plus, effectivement, euh, <rire> j'ai peur que ça amène d'autres soucis. Hein. Non, mais d'accord, mais j'y avais pensé aussi. Oui, J'imagine ouais. la personne qui rêve avec son, son petit truc en PVC <rire> euh, au syndic et qui demande « mais ça ne marche pas euh, ». Voilà, donc… Problème, euh, problème. Donc voilà, ça, du coup, c'est la genre. vraie différence qu'il y a avec la France, c'est que ah. pour l'automatiser, parfois, ça reste compliqué. Donc, du coup, tu as quelqu'un qui, euh, disons, qui… Disons que sur une maison comme euh, ah bah celle qu on qu'on est… Alors, là, c'est a... C'est tout con. Hein. Bah, une lockbox donc, ouais, euh, ouais. à l'extérieur, un code, mmh. c'est vraiment très simple. Voilà, donc, mmh, sur comme les en maisons, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, il faut prendre plus de maisons, voilà simplement. Donc, du enfin, coup, c'est la petite différence qu'il y a avec la, avec la France que sinon après, en termes de, en termes de gestion, enfin même par rapport aux messages, etc., on est un peu sur le même principe quand même. Enfin, moi, je vois bien… Ah, sur les messages, oui, certainement. Les messages ou même après les ménages. Euh, Est-ce qu'il y aura des choses qui seront un peu différentes avec la France bah, sur les ménages, euh, après, il peut y avoir des coûts qui sont différents. Il y a, a peut-être des solutions qui sont plus avancées en France. Euh, je, sais pas, je, je, je sais que, par exemple, tu, tu étais peut-être en train de passer sur une ah oui, Alors, sur euh, une société qui, euh, qui gère le linge. Ouais. Mmh. Ouais, je crois qu'on avait parlé. en plus, ouais, tout à fait. Et il y a, a peut-être des meilleurs deals. Des meilleurs deals, ouais. A, après, bon, chaque, chaque option a ses avantages, ses inconvénients. Ouais. Hein, C'est sûr. Si on passe sur une société. Euh, on gagne en simplification logiquement hein, si la euh, tra société travaille bien mais euh, après il y a des coûts qui sont différents euh, je, je, je dirais qu'une un, euh, femme de ménage en France le salaire d'une femme de ménage est quand même bien plus important que celui d'une femme de ménage euh, en thaïlande euh, les, les frais vont différencier par exemple euh, mes, mes, mes collaborateurs euh, voyagent en moto taxi en taxi etc quelque chose qu'on ne peut pas se permettre euh, en France donc il y a, y, a, y a des choses qui sont, qui sont quand même qui, qui varient niveau des coûts, au niveau des faisabilités, euh, au niveau des commodités. Donc, euh, voilà. Ok, euh, du coup tu étais rendu à combien d'appartements euh, bah avant, avant la crise du Covid en fait euh, J'en étais à 55, 55. Ouais, est on, on, arrivait, on arrivait sur les 60 ouais, et aujourd'hui malheureusement on a, on a perdu mmh. quelques-uns en route et on est, on est à 45, 46. Euh, voilà donc euh, forcément des propriétaires qui étaient c'est pas que pas, c'est pas, pas, pas content, mais ils comprenaient la situation. Et voilà, ils ont préféré euh, louer sur des périodes oui, bah, tout longues, même, même en bradant et moi, je, oui. je, je, voilà, j'étais désolé, mais je, je n'aurais pu faire. Et on a aussi perdu quelques appartements. Euh, sur lesquels on a eu trop de problèmes avec les syndics. Ouais, voilà, donc, euh, ça plus ça, et c'est vrai qu'on a perdu quelques appartements, et donc bah, c'était Mais bon, impossible. ce qu'on avait vu aussi à l'époque, je me rappelle, c'est que ça rentrait, ça sortait quand même pas mal oui, les appartements. Ouais, mais sauf que pendant cette période, il avait ouais. rien qui rentre. Ouais. Ouais. Là, on vient, on vient de rentrer oui. deux appartements. Des appartements depuis un an. Avant-hier Depuis un an Plus d'un an Depuis, plus un an. depuis, depuis mars, l'année dernière. Donc, zé... donc deux appartements... enfin, zéro appartement pendant un an. Alors justement, qui me plaît plutôt bien. Alors, transition, justement, comment, euh, qu'est-ce que tu as fait en 2020 Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, Où est-ce que tu en es euh, Est-ce que c'est tout est noir Est-ce que tout est rose euh, Est-ce que au contraire c'est entre les deux euh, Comment.. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu vois le futur, toi, par rapport à tout ça En fait, il y a des discussions qu'on a eues quelques fois au téléphone et on se demandait voilà, qu'est-ce qu'on faisait. Et on a vu que nos, nos, nos situations étaient quand même bien différentes. Hein, en France, on, on marche beaucoup plus avec l'activité la, locale. locale ouais. Et ici, c'est vrai avec que aussi. 80, 95% du business, ça, euh, c'est des personnes des qui touristes. ne vivent pas en Thaïlande, pas forcément des tourisme, mais aussi des business. Hein. Donc, euh, des personnes qui viennent de Hong Kong, de Singapour, oui. pour, pour passer des guides. Ou camps, des étrangers. Pour, euh, voilà, pour faire un salon, etc. Donc, Puis Bangkok, c'est quand même une ville très passante. Hein. Oui. Euh, la, la, la ville la plus visitée au monde euh, entre 2017 et 2019. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de trafic. C'est ça. Et beaucoup de, de séjours, euh, finalement, assez courts. Bah oui. Euh, je dirais 4-5 nuitées en moyenne. Euh, donc avec un, un, un nombre de ménages très important. Donc à l'époque, on avait, euh, je crois que juste avant la crise, on avait cinq euh, ou 6 femmes de ménage quand même. Hein mmh, mmh, ça, ça dépotait pas mal. Hein on avait mmh. dizaines, quinzaines de cliniques par jour. Donc euh, ça, ça y allait. Et, euh, et, euh, et où j'en étais, donc euh, oui, on... euh, alors qu'est-ce que, qu que j'ai fait ben, En fait, euh, j'ai été très attentiste. Tu me disais, qu'est-ce que tu fais, etc. Oui, je vous ai souvent la voilà, question, qu ce et, que tu et, fais et en fait, euh, <rire> j'ai eu l'envie de, de, de proposer des ménages, à droite à gauche. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a déjà des sociétés qui sont existantes. Qui font spécialiser là-dedans. Ouais. Voilà, c'est vraiment... Et, et je n'avais pas envie de, de, de dépenser plus d'argent. Je n'avais pas envie de communiquer, etc. Et communiquer sur un marché comme Bangkok. Je veux dire, pour avoir, pour avoir une société de ménage qui marche, il faut grosso qu modo qu'une bonne partie de la population soit au courant. Quoi. connaisse. Et, et ça, ça demande des moyens de communication qui sont énormes. On passait par un intermédiaire, euh, à l'époque, juste après avoir euh, repris, euh, repris euh, ton activité, et il dépensait, euh, il dépensait, je crois, 4-5 000 euros par, par mois, de, en, juste en communication. Euh, dans un moment comme le Covid, c'est compliqué. À moins d'être une grosse société, avoir les reins très, très plus que solides, euh, c'est compliqué. Et Moi, j'ai choisi l'option inverse, c'est-à-dire euh, attentiste. Euh, on a fait en sorte de, de conserver... Euh, tous mes, tous mes collaborateurs euh, bien, bien qu'on a dû euh, on, a, on a dû faire des, des, des, coupes, des coupes de salaire qui ont été euh, par ailleurs proposées par, euh, par ceux-ci. Je me dit, voilà qu'est-ce que vous proposez, ils m'ont proposé euh, tous les, euh, les femmes de ménage, etc., de passer à 50%, donc euh, travailler à mi-temps et conserver 50% de leur salaire. Donc en fait, partir sur une, une même base horaire. D'accord. Hein, ouais. ouais. Et, euh, et mes, mes, mes collaborateurs les plus proches euh, baissaient légèrement leur salaire. Mais bon, au fur et à mesure, il y a quand même des, des, surtout les femmes d'âge qui sont, sont partis, parce que voilà, ouais, bah, c'était ouais. un peu compliqué, ça durait trop longtemps, etc. Donc ça m'a permis de ne licencier personne. Il y a une épuration, on va dire, naturelle, naturelle que je regrette, parce qu'on était quand même partis, on, on était sur 12 staffs euh, juste, avant, juste avant la oui, crise. Oui, je me rappelle bien. Ouais. Euh, je commençais à recruter du marketing, etc. Il y a vraiment une ambition de développement euh, forte. Enfin, ouais, continue. Qui est très. Euh... Bah, puis c'est très prometteur. De toute façon, l'activité la, es, est très forte. Ouais, ouais, en plus, tu pas énormément de concurrents. Tu as des concurrents, mais. Ouais, il y a quelques-uns. Moi, bon, il y a Osmaker qui, euh, oui. qui est assez gros, mais j'ai vu qu'ils avait quelques problèmes. Ah ouais, d'accord. <rire> ouais. Bon, ok. Ouais, ouais, ouais, bon, ouais, ouais, ouais. ouais. Quelques commentaires, surtout en Angleterre, qui ne sont pas, qui sont pas forcément euh, très, très positifs. Bon oui, ben, non, c'est vrai, des t t as as pas… De, des problèmes de règlement, etc., qui font que… Voilà, même, même les gros, en fait, pourraient aller des soucis. Il n'y a pas une grosse euh, concur... il y a une, une, une concurrence, mais par rapport au potentiel du marché, pas tant que ça, contrairement à Paris, à Hong Kong, à Londres, où là, il y a une multitude de conciergeries. Alors, Hong Kong, je ne pense pas, à moins que tu, tu aies des informations que bah, je n'ai pas. Si, il y en a à Hong Kong, il y en a quand même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la location, au court terme, est illégale à Hong Kong. Ouais mais il y a des conciergeries qui s'y sont mises parce que je me rappelle à l'époque euh, quand moi j'ai fait mon étude de marché euh, sur la conciergerie, j'avais vu que des entreprises avaient s'étaient implantées également sur Hong Kong. Alors après je sais pas dans les faits euh, effectivement ouais, ouais, euh, Il y avait Hong Kong, il y avait Singapour, il y avait Londres Paris, il euh, y avait euh, euh, New York, alors que pourtant New York c'est mmh. la location minimum d'un mois. Ouais. Mais je sais qu'ils allaient aussi sur... Alors je sais pas, hein, dans les faits, c'est peut-être c'est-à-dire plus ou moins légal, on en fait, quand même. Je me pose la question. Ouais. Et, euh, mais à Singapour aussi, parce que Singapour avait instauré minimum un, un mois. D'accord. Et pourtant, il y a la location courte durée qui s'y pratique. Donc, ouais. euh, il peut y avoir des amendes qui sont assez salées. Enfin, bon. Bon, toujours pareil de te tirer des droit, j'en sais rien. Bref, euh... pour moi, Hong serait un axe de développement très intéressant, c'est ouais, sûr. Ouais. Ouais. Ouais, sûr, sûr. Euh... Donc du coup, je sais plus pourquoi je te disais ça, mais euh... euh... c'est vrai que à l'époque, j'avais fait cette étude de marché là et j'avais vu ça. Et donc tout ça pour te dire oui que sur Bangkok, je trouve qu'il y ait pas, moi à l'époque, je me rappelle, je trouvais qu'il y ait peu de concurrence. Et euh... Oui, on parle de la concurrence. Euh... Il ouais, euh... tu... y, ouais. y a surtout, on va dire, peu de concurrence par rapport au nombre de biens. C'est ça. Euh, qui, sont, qui sont non loués. C'est juste de la folie, quoi. C'est juste de la folie. Il y a, y a des, centaines de, des centaines de milliers de biens qui sont non loués. Donc Alors, après, justement, après, Il faut aller chercher. Ouais. Les, euh, voilà. bon, Alors, bon, bon, donc, pour continuer, oui, donc, en fait, j'ai eu. Une, on va dire que je suis resté sur cet attentisme, résilience, et j'ai laissé passer, j'ai essayé de couper mes frais à un maximum. Ouais. Voilà, on avait deux bureaux, on est passé à un, etc. Et maintenant, ça, ça, re, ça reprend un petit peu depuis janvier. Donc. Euh, Là, je, je sais que la société est sauvée. Voilà. D'accord. Ce qui okay. était -ce que les. Ouais, L'année dernière. Euh, les questions euh, la dernière ouais. Voilà, une posait des questions, tout à fait. Mais au final, on s'en sort, on s'en sort plutôt très bien par rapport à beaucoup d'acteurs sur le marché Il y a des millions de, de personnes qui sont au chômage en Thaïlande aujourd'hui, euh, énormément. Ah oui, et puis, bah, on en discutait. Enfin, là, moi, voilà. j'ai fait le tour. Voilà. <rire> les entreprises qui coulent, les magasins fermés, c'est juste… Voilà, on n'a pas vu ça en France. Ouais. Hein, je vous le dis, on est vraiment… Nous, on a beaucoup de chance d'être en France parce qu'on est beaucoup aidé. Ici, ils ont un peu d'aide, mais pas tant que ça. Et tous les magasins qui ferment, c'est juste incroyable. Non, les, les, les, les business aides qui ferment. ici sont proches de zéro. Bah oui, donc euh, les, les magasins, c'est un truc de fou. Ouais. D'ailleurs, on va en parler après, hein, quel est le futur et comment tu vois les choses. Ouais. Alors juste pour revenir après maintenant sur la... Je voulais parler un peu de la sous-location et la conciergerie. Donc toi, est-ce que tu fais de la sous-location ouais. comme moi je faisais à l'époque Ici, alors moi, vous le savez, je fais énormément de sous location en France, mais je faisais aussi en, à Bangkok en Thaïlande, mais j'ai arrêté aussi. Euh, on va en parler. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'on va discuter plus ou moins tout à l'heure en fait, donc, euh, quand, quand j'ai repris, c'est ça qui est marrant, c'est que quand, quand on discutait ensemble de activité, j'ai mais en fait, ça, ça, ça a pas son truc. Faut, faudrait il faut qu'il souloue. Enfin, je ne savais pas que tu faisais de la sous-location à l'époque, mais tu faisais surtout de la conciergerie. Mm. Je disais, mais il faut soulever C'est vraiment une possibilité de te faire beaucoup plus d'argent. Euh, et en fait, euh, en, en, en parlant, en commençant à travailler avec Sarah, mais sinon, finalement, la conciergerie, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Et, euh, et c'est ça qui nous a souloués. C'est-à-dire que nous, on ne fait aucune sous-location. Enfin, j'ai souloué un appartement pour mon propre compte. Ouais. Voilà. J'ai arrêté au bout de deux ans parce que le propriétaire ne voulait pas faire les, les travaux de ouais, restauration ouais. de l'appartement. Et euh, non, on ne fait que de la conciergerie et c'est ça qui nous a sauvés. Sauvé, ouais. sauvés. Euh, on a, 50, imaginons, 55 appartements, maisons, avec, euh, avec des cautions dans tous les sens, des, des, des frais d'ameublement, etc. Bah, c'est ce qu'on avait dit, en fait, on a, on a une charge qui, qui voilà, est là, c'est payer le loyer, quoi. Alors qu'en sous-location, il euh... n'y a pas cette charge-là. Exactement, voir, voir, pourquoi pas, enfin moi je, en général je n'en fais pas, mais voir des emprunts pour meubler des appartements, etc. Et si on se prend le Covid derrière, au bout de... je pense qu'au bout de deux mois, c'était fini. Ouais d'accord. Au bout de deux mois, c'était fini. Ah, d'accord. De deux, deux mois, trois mois, peut-être, c'était fini. Enfin, là, on aurait dû licencier à tour de bras, on aurait pris, on aurait perdu plein, plein d'appartements. Peut-être même faire arrêter l'activité. Euh... Euh, oui, oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr, c'est évident. On aurait dû, on ne peut pas... On peut pas euh louer euh, un, un parc de, de 55-60 propriétés euh, pendant un an euh, avec euh, un taux de remplissage euh, avec un, un, euh, okay. Voilà, avec un taux de remplissage de 15-20% de ce qu'on avait l'année présente. C'est impossible. C'est impossible. impossible. Ouais. Et moi, moi, ça fait 2-3 ans que j'étais à donc ça fait pas 10-15 ans. Je n'ai pas un fonds de roulement qui est, qui est encore énorme. Voilà. Euh, et, et voilà, donc nous, on connaît quelqu'un en commun. On se, oui. on, se Servait des, ouais. des services d'un certain euh, tonne qui avait une société <rire> en fait qui, euh, qui proposait des, euh, des liaisons entre l'aéroport, euh, nos maisons et la maison euh, mmh. aéroport. Mmh. Et donc en fait, lui euh, il était sur un créneau complètement différent. Il sous louait tout, il faisait que la sous-location. Que la sous-location après, il avait un parc de Val, etc. Et en fait, c'était bien joué parce que oui, bien joué. justement, il contournait les problèmes de de, de, de check-in en amenant directement euh, les, les locataires depuis l'aéroport de, jusqu'à l'appartement au parking en donnant les cartes d'accès etc ce qui faisait que c'était quelque chose qui était et en plus il chargeait parce que pour aller de l'aéroport à ah, l'appartement il oui. fallait bien payer soit un taxi enfin un transport Alors, et pense... lui proposait son transport donc il gagnait sur tous les fronts c'est ça voilà tout à fait donc, donc il devait l'inclure euh, pour ses locataires tout, euh, oui pour lui oui, d'ailleurs il devait le marquer ouais. « euh, free, free Apport transfer porte etc de, ouais. et effectivement donc euh, il, il s'en servait comme service pour tout des sociétés euh, comme comme les nôtres et c'était vraiment très, très bien joué euh, le, le problème bah, c'est qu'aujourd'hui il est mort enfin il est mort son activité est, est, est morte voilà. euh, parce que mais, par exemple et ça c'était encore pré-covid c'est à dire que du jour au lendemain il y a eu donc un de ses propriétés donc, dans laquelle il avait pardon, un, un, un building, un, un, building un, euh, un immeuble dans lequel il avait une vingtaine d'appartements du jour au lendemain ils sont passés au à l'empreinte digitale et donc il a perdu tous ses appartements, 3 mètres que son surtout. Ça lui, ça lui a fait très mal. Je pense que là c'était le, le premier coup. Et après, il y a le Covid, forcément. Il a dû passer de 80% à 20% de ah ouais, 10%, là, de, 10 vrai. de taux d'occupation. Ouais. Et là, c'est fini. Aujourd'hui, voilà, il nous donne encore quelques commissions. On n'entend plus parler de lui, il ne répond plus. Euh, voilà. Et toi c'est pareil, ouais, apparemment. Bon, après, c'est pas des sommes énormes, c'est pas très grave, grave mais, ah ouais. euh, mais bon voilà, lui, c'est fini. donc. Dieu soit loué, effectivement, on n'a fait que de la conciergerie. Ce qui ne veut pas dire que faire de la souscription, c'est mal. C'est juste, voilà, c'est comme pour tout, il hein, y a une prise de risque. La voilà. ah bah conciergerie, c'est prise de risque minimum. Ah bah... Je pense que le mieux, euh, quelqu'un qui commence, ça va être faire 80 70 de, de conciergerie, 20 30 Les de location. Les deux solutions. sont pour moi, c'est de l'arbitrage que vous devez ah, faire. Ça, vous devez arbitrer tout le temps, chaque année, qu'est-ce qu'on fait, plus l'un, plus l'autre. Et en France, alors euh, en Thaïlande un peu moins, mais parce qu'il y a un problème avec le fait qu'on soit étranger. Mais en France, l'investissement aussi, l'investissement locatif, vous devez investir dans hmm. donc acheter, sous-louer faire de la conciergerie, et on arbitre un peu tout ça chaque année, quoi. Mmh. Euh, et en fonction comment les choses évoluent, on a peut-être en monté un, on descendre un autre. Et euh, toi, tu as tout misé sur la, sur la conciergerie, parce que oui, on le sait, la conciergerie, c'est risque nul, risque Il ouais, n'y a, a, a pas que ça, c'est aussi que le, le, la rentabilité de la conciergerie oui, est, ce de que est ouais. énormément plus importante, et tu le sais, par ailleurs, en France mmh. qu'ici. Ici, il n'y a pas une grande différence, en fait, en, en termes de, de profitabilité. Entre une location sur court terme et une location sur long terme. Des fois, même, c'est l'inverse. Je dirais que sur, une, sur un bien neuf, la, la location sur long terme est. est oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai Après, vrai, moi, vrai. moi je, je vois les choses différemment. C'est-à-dire que je vois des avantages à la location sur court terme, en termes de praticité, qu'on n'a pas sur la location sur long terme. Euh, par exemple, il y a beaucoup de personnes, je crois qu'on en parlait à la, à la base, c'est-à-dire que des gens qui vont se dire oh, « Ouais, mais la location sur le contrat, mais c'est dangereux. » Mais non, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Lorsqu'on donne son appartement, enfin, qu'on donne son appartement sur des périodes d'un an, deux ans, on ne sait pas ce que les locataires font. Nous, on a, on a des locations euh, d'un mois, deux mois maximum. On va faire des ménages derrière, on va faire des, des rapports photos qu'on peut faire à, euh, à nos propriétaires. Si un oui. truc qui est cassé, il va être remplacé. C'est-à-dire que quand la personne, logiquement, va récupérer son bien, il sera à peu près... Comme ils l'ont laissé. De son état initial. Voilà. Après, il y a toujours quelques... Oui, Des... des, des, des... Des, des, des réparations mineures, non des, Que tu voulais dire des... Oui, des, des, des dégâts qui arrivent naturellement. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, en in anglais, je... je ouais. D'accord. Des ouais, dégâts naturels, oui. Oui, des dégâts naturels qui ouais. arrivent, forcément, des choses à remplacer au fur et à mesure. Mais qui ne sont pas dus, en fait, à une malveillance de la part des, des locataires. Donc, euh, plus la, la, la, le fait que la personne, le, le propriétaire peut récupérer son bien, son d'eau comme il veut. Ça nous est déjà arrivé, par exemple, que... Euh, un propriétaire euh, étranger euh, dit bah voilà je suis muté à Bangkok, euh, je dois récupérer mon appartement euh, dans deux semaines. Euh, bon bah voilà on a on a annulé quelques réservations, c'était possible. Donc il y, y a moi je vois plus de ça comme des praticités. Voilà, D'accord. Voilà. Plus okay. que sur après, forcément il y, y a des biens qui se louent mieux et qui offrent une plus belle profitabilité sur le court terme, c'est évident. Mais, mais c'est pas automatique. Alors qu'en France c'est automatique. Je pense, Tout à fait. Ouais. Voilà. c'est pour ça que le gérer pour moi est plus euh, plus à euh, ah, plus de t es, t es plus, et plus de, flexible ouais plus, plus flexible oh, offre de, de la flexibilité ouais et plus de sens ici ouais plus ouais. de sens ouais d'accord ok donc c'est vrai que bah pour pour Eric effectivement euh, la conciergerie se prête plutôt bien alors moi vous le savez euh, dans le cadre de mes programmes ou de ce que je passe sur la chaîne YouTube je parle beaucoup de sous-location et de conciergerie donc c'est la même chose en France hein. les deux sont vraiment complémentaires moi à titre personnel je fais vraiment les deux euh, et je fais aussi l'investissement locatif vous le savez et généralement, c'est ce que je préconise à ceux qui se lancent, c'est vraiment de, de faire les deux. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vraiment vous n'avez ouais, vous vraiment rien et que vous voulez prendre un minimum de risque, eh c'est effectivement se lancer par la conciergerie parce que pour le coup, l'apport il est juste ridicule. Et en fait, votre chiffre d'affaires est proportionnel à l'activité qui est générée. Donc après, c'est à vous de maîtriser vos coûts, essayer d'en passer un maximum en coûts variables et pas avoir trop de charges fixes. Alors que la sous-location, effectivement, on a tout de suite un coût fixe qui est le loyer, la caution, et puis effectivement, s'il faut meubler l'appartement, peut-être prendre un crédit bancaire ou autre, ou je sais pas. Voilà. Disons que ça veut dire qu'il y a quand même au départ un, de l'argent à prévoir, il euh, faut que l'activité euh, bah, fonctionne, oui, pour que ça puisse être réellement rentable. Alors que la conciergerie, on est dépendant d'un chiffre d'affaires, c'est que du variable. Alors que la sous-location, il y a une partie fixe et une partie variable. Et on le sait, dans une entreprise, ce qui peut être gênant, c'est parfois effectivement euh, les charges fixes parce qu'il faut bien les maîtriser pour être certain qu'on ne se trouve pas à un moment donné à avoir plus de charges fixes que de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce que je voulais euh, compléter euh, par rapport à nous, au marché français. Donc nous, en France, on n'est pas trop impacté par tout ça parce qu'encore une fois, on n'a pas le même type de clientèle. Euh, nous, c'est beaucoup de locaux, donc des, on n'a pas, on on pas de touristes. Moi, ce que j'entends par touriste, c'est les étrangers qui viennent dans… En vacances, etc. Nous, c'est beaucoup plus des locaux, des entreprises euh, qui viennent où nos logeons, etc. La configuration en Thaïlande, elle est un peu différente. Et du coup, on voit le 95% voilà. avec, euh, 95% d'étrangers, comme tu les appelles, ça. en Thaïlande. C'est bon. ça. Et donc, on voit l'impact pour le coup ah. euh, de la crise du Covid. Euh, c'est énorme. Énorme. énorme. En bien fait, bien sûr, bien sûr. on n'a pas du tout la même. C'est fou hein. par rapport à un pays à un autre. On n'a pas la même. On le ressent pas de la même manière. Euh, donc, j'ai envie de vous dire, nous qui sommes français, on est globalement plutôt bien, on en parlait tout à l'heure, hein, on est quand même bien protégé déjà par rapport aux Etc. Et aussi, on est préservé par rapport à cette activité où on n'est pas impacté bah, comme les discothèques, comme les restaurants, les hôtels qui eux, pour le coup, euh, sont fermés. Et, et euh, franchement, et, enfin, mmh. voilà, moi, je pense qu'il y en a quand même une grosse partie qui va, qui va disparaître. Quoi malheureux mais oui c'est à prévoir voilà et donc du coup bah, on vient au second à euh, la seconde partie enfin au second à euh, la ce, seconde ouais, seconde partie. C'est euh, quelle est euh, ta vision par rapport <coughs> au futur est-ce que tu penses que les touristes vont revenir en Thaïlande, Parce que c'est la clé de ton business, hein, euh, dès que les touristes vont pouvoir. Alors, ils reviennent déjà, là, pour preuve, moi, je, je suis bienvenu. Je ne suis mais pas, vraiment bon, ouais, pas vraiment un touriste, même. Je pas vraiment un touriste. Tu es un digital. C'est Comme ça. A... Comment on les appelle là. Non C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tu n'as pas le droit un... à pas un visa, un visa touristique. Hein. Ah, bon, ah je ne même peu... pas, même pas. C'est un visa particulier. Ah, d'accord, ouais, ok, autant ouais, pour ouais, moi. Un visa spécial. Tu parles suis pas dans Donc, du coup, comment toi, tu vois le tout ça quelles sont tes prédictions euh, dans voilà. le pire des cas et dans le meilleur des cas moi je suis comme didier Harold, je ne prédis rien hein. <rire> <rire> euh, non mais le tourisme va revenir forcément après la question c'est quand et c'est à quel rythme voilà euh, donc euh, bon, ici euh, euh, donc effectivement on, on a eu un départ après Covid qui était très compliqué même les euh, les, les conjoints euh, de Thaïlandais ne pouvait pas rentrer dans le pays quand même, hein, ne pouvait pas revenir. Ouais, hein, tout à voilà. C'est vrai. Donc, euh, c'était une, une fermeture de frontières brutale et quasiment totale. Voilà, donc du jour au lendemain, en fait, euh, on a eu quasiment zéro business. Alors, on a eu des mois de, de avril, mai, juin, terrible. On a eu une baisse de chiffre d'affaires. Enfin, chiffre d'affaires a été divisé par euh, par 6 sept. C'était, hein. On brutal. Pas une croissance, et boum. On est revenu. Vous avez la moitié de, de ce qu'on faisait en fait, qu'on a repris l'activité avec un, un, un effectif des, bah oui, des, oui, des, des dépenses qui ça. était celle d'une entreprise croissante. Ah, C'était croissant, bah, vraiment barré, euh, très très dur, très très rude. Euh, et là, ça fait près de six mois que les, les, les étrangers peuvent revenir, toujours avec des, des, des quarantaines de, Base de 14 jours qui ont été réduites à 10 jours, donc là il y a une petite embellie oui, qui a l'air euh... finalement d'être maîtrisée. Donc il, il parlait de, oui, de la... remettre à 14. Voilà la possibilité de remettre à 14. Je, je pense qu'ils le font pas parce que là il, il, il... Ouais, on était à ça. A fait rire en France, hein. ouais, on était, était monté à un pic de 3000 cas par jour. Donc, pas, là pas. On, est, on est revenu à 2000. Alors, on a l'impression qu'on contient un petit peu le, le, le mal. Euh, après, euh, comment ça va repartir Ce euh, sera plus compliqué forcément. Déjà, euh, bon, il va y avoir une. Euh... Une vaccination obligatoire, hein, ça, ça, paraît paraît bien. Quoique, aujourd'hui, c'est pas le cas, parce qu'on passe par des quarantaines, hein, forcément. Donc, euh, c'est un peu laborieux. Hein. Tu peux en J'ai quelques amis qui ont vécu beaucoup de, vécu. de documents, euh, test Covid, fit to fly, etc. Ah oui, oui, c'est la pochette. Ah. Euh, et quand je vous arrivez à l'aéroport, qui manque un document, vous êtes en stress, vous êtes... Vous les... J'imagine que tu non, as un petit sueur froid dans le dos. Et en fait, en plus, on doit payer les frais d'hôtel, etc. À l'arrivée, avant même d'avoir reçu le tout feu à fait, vert, donc à fait. Euh, on, on paye tout sans même savoir temps, euh, voilà. <rire> donc il y, y en a forcément qui l'ont eu dans l'eau, ça. On se tape un petit test négatif, ah, plus pardon, la euh, oui. positif, voilà. à, à, plus avant, avant plus, partir, plus à... la fermeture des frontières euh, en France. Enfin, voilà, hein. voilà. Donc, il y a aussi c'est femme... compliqué. Ouais, compliqué, exactement. Et euh, et donc euh, oui, alors on va on va arriver à ce, à ce phénomène, c'est-à-dire que. La Thaïlande va se réouvrir au fur et à mesure, oui. on parlait de Phuket tout à l'heure, ils ont toujours cet horizon à, à début juillet d'accepter sans quarantaine tous les touristes arrivant directement à Phuket, donc Phuket dans la mer de Namans, sud, sud de la Thaïlande, une île qui est très connue par, par les touristes du monde entier, qui fait la réputation de la Thaïlande. Euh, donc à partir du 1er juillet, et par contre forcément les touristes devront avoir été vaccinés. Fait que euh, tous les touristes ne seront pas vaccinés. Il y a également des, des personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées. Il y a mmh. aussi des personnes qui ont peur. Euh, on, on a parlé, alors bon, ça m'a fait un peu rigoler, mais on, on parlait beaucoup au début de la, la crise du Covid euh, de l'économie locale. Voilà. Enfin, je, je suis beaucoup les, les actualités également en France. On parlait beaucoup de revenir au local. Et puis euh, euh, on écoutait le ministre de l'économie, etc., qui disait Ah ben non, finalement, euh, il, faut, il faut une relance. Donc après si on fait une relance, on ne fait pas du local. Enfin voilà, c'est. Euh, c'est un, un, un peu paradoxal, Alors, relancer la consommation, euh, donc euh, recommander euh, tout en essayant de, de, de, de, de, de, comment de, de promouvoir le local, ouais. il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oui, ouais, c'est ouais, pas cohérent. Ouais, on se disait voilà, il faut peut-être apprendre à moins consommer euh, et puis bah, on voit que non, il faut plus consommer pour relancer la machine, donc il y a, il y a une complète incohérence. Euh, et en fait, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. <rire> non, bah, tu, tu parles de ça parce que tu, tu es en train d'expliquer que les personnes vont revenir sur Phuket euh, prochainement et que du coup, ça ah oui, va voilà. permettre euh, la relance euh, du business. Oui, mais, mais par contre, ils vont moins revenir parce qu'effectivement, on a quand même prêché ce, euh, ce, ce retour local quand même. Moi, J'ai beaucoup d'amis qui disent bah, « écoutez, euh, la France, c'est phénoménal, c'est magnifique, on a, on, a, on a des paysages grandioses. Euh, euh, on, a, on a toute l'Europe à visiter, etc. Et moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont dit « Pourquoi aller si loin, finalement ?» On a, on a beaucoup de choses sur place. Ben oui, c'est vrai. Moi, j'y je, je, pense aussi. Je voilà. me dis… Euh... Si c'est juste pour être cantonné à Phuket, bon. Ouais, euh... ça pas grand-chose. Ce bon... qui est bien quand on est en Thaïlande, c'est pouvoir voyager, Exactement. aller dans d'autres villes, etc. Donc, Exactement, euh... faire Bangkok, le nord de la Thaïlande, les forêts, etc. C'est ce que font les la gens généralement. -Ban -Ban -Ban. Ils ne vont pas juste à Phuket et terminer. C'est pour ça que la Thaïlande est très prisée. Trois semaines et... de vacances, une semaine Bangkok, une semaine le nord, ouais. une semaine le sud, c'est très bien. Et ça veut ah. dire que pour toi, c'est problématique, parce que vu que toi, tu es présent qu'à Bangkok. Et justement, tu vois, c'est marrant de parler de tout ça. Justement, je vais te donner un peu moi, ma. Ta vision non idée. mais oui, une genre d'idée ouais. euh, que j'avais eue c'est que quand je me suis pointé à Phuket, euh, j'avais loué une villa et donc j'ai été mis en relation avec une, une conciergerie, là, on peut pas trop l'appeler comme ça, mais des gestionnaires de, de villas et je crois que sur Phuket ils en ont, euh, je crois pratiquement une centaine euh, et j'ai l'impression qu'à Phuket le marché est très occupé par les conciergeries, il y a vraiment, ouais, euh, ouais, ouais, c'est très fait. organisé. Ah ouais, ouais. Mais Contrairement moments, à Bangkok. J'ai eu quelques demandes déjà sur Phuket. Ouais, ouais. C'est très très organisé. Ouais. Et là mais, je me suis mais dit. Mais c'est des biens qui sont beaucoup plus onéreux, sur lesquels oui. les profiter de bics qui sont énormes. Parce que moi je me suis dit, par exemple, pour quelqu'un comme toi, si effectivement hmm. Phuket devient la destination où on atterrit, ah, ouais. est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de monter une conciergerie à Phuket aller. Mais le marché me semble bien occupé quand même. Oui, oui, Donc, tout, à fait. tout à fait. Je ne sais pas. Oh, j'ai des propriétaires qui ont des biens à Phuket et qui passent déjà par des sociétés. Euh, voilà. Effectivement. effectivement. Mais on, ah, on, on est sur des biens beaucoup plus chers qu'à Boko Il y a des villas, des maisons magnifiques, ah, oui, oui, oui, hein, oui, oui, mais oui, oui. à Phuket, il y a des biens exceptionnels, hein, exceptionnels, exceptionnels, Donc justement, comment toi, tu… C'est so, OK, ils atterrissent à Phuket, mmh. mais euh, comment toi, tu vois le… Comment tu sens les choses ou alors est-ce que tu dis, de bah, toute façon, déjà ce qu'on a là, c'est déjà bien, je m'en sors quand même globalement bien. Euh, et je serre les fesses entre guillemets, si je veux dire ça comme ça, <rire> en me disant euh, vivement euh, en « Vivement qu'il revienne, c'est touriste ». c'est <rire> une pièce. Euh, vivement qu'il revienne. Effectivement, pouquet ça ne me concerne pas directement, mais c'est un début, il faut commencer quelque part. Voilà. Donc, si on a les… Là, là, il euh, y a, y a un, un, un lockdown complet qui est fait sur pouquet jusqu'à euh, fin, fin juin et donc toujours euh, euh, cette… Euh, euh, ces touristes sans quarantaine qui doivent arriver début juillet, donc ils veulent purger le, le, le virus complètement sur, sur, sur deux mois euh, pour, en faire une, pour, en, pour faire de Phuket une zone ouais. parfaitement sûre. sûre voilà. ouais. Et, euh, et ça va, pour moi, ça va être un test. On a, par exemple, on a Wayne qui veut faire la même chose euh, début septembre. Il parle de faire la même chose à Pataille début septembre, Chamba, etc. Pour moi, ça va être un premier test. Et après, voilà, ils ne peuvent pas. Enfin, Phuket, ça doit être 5 millions de visiteurs par euh, par an. Mais justement, ce que, ce que je veux dire, c'est est-ce que toi, tu pourrais pas euh, mettre ta stratégie en disant, bah, est-ce que je ne pas une conciergerie dans les villes où justement, il y aura des, des, des, des genres de clusters un peu, tu vois, de euh, et que du coup, euh, je sais pas. Est-ce que Bangkok, j'ai l'impression, va être dans les derniers euh, servis quoi, tu vois. Euh, oui, non, c'est possible. Euh, je sais pas. Il hein, euh, faut bien analyser le marché, faut il bien, faut bien le sentir. Hein, ouais. a... C'est compliqué. parce ce qu'il faut prévoir non, puis, le futur Non, puis il peut y avoir un risque. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont revenues sur Phuket, euh, no notamment euh, beaucoup de personnes qui travaillent dans les, dans les restaurants, les bars les clubs, etc., qui sont revenues sur Phuket parce que c'était la zone vraiment où il y avait zéro Covid. Et en fait, ils commençaient, enfin, à Phuket, tout était ouvert il y a encore un mois ou deux. Hein. Bah, ça battait son plan que ça, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sans place, parce qu'ils savaient également que ça allait être la première zone qui allait rouvrir pour le tourisme. Mais Moi je suis là à Hawaï, c'est vrai qu'à Hawaii tu l'impression qu'il se passait voilà. ils ils rien. Euh... Et boum, ils se prennent un lockdown de deux mois, donc tout est fermé pendant deux mois, le club, les restaurants, tout. Et là, il y a personne, plein de personnes qui sont arrivées à Phuket qui se retrouvent sans emploi. C'est compliqué, je trouve, de prendre des risques euh, oui, donc, dans euh... ce moment si particulier. Ouais. Parce qu'on a, okay, on a, on a beau faire de la, de la conciergerie, il y, a, il y a quand même des frais. Oui, bien sûr, il y a bien sûr, sûr ils font un local commercial, enfin, voilà, faut... des machines, etc. Ouais, du staff, du staff. Euh, on ne peut pas payer quelqu'un qui a la com', enfin, oui, bah, donc, y a, il y a quand même des frais, il y a aussi du temps, euh, des voyages, donc euh, moi, moi je préfère attendre à, à, ici à Bangkok, et éventuellement, éventuellement euh, commencer Pattaya bientôt, avec la possibilité de récupérer une petite dizaine d'appartements sur Pattaya. Pattaya qui est à 2-3 heures oui, de route loin, de, de Bangkok, c'est assez simple. Puis j'ai un, un collègue qui est sur place qui n'attend que ça. Ah oui, d'accord. Voilà, donc euh, ce serait plutôt l'objectif de débuter Pattaya. Euh, tout, alors, par contre, débuter Pattaya, mais euh, sans, euh, euh, sans grande... Euh, comment est-ce que je pourrais dire ça euh, Ouais, sans sans, sans, sans, sans aucune. prétention aucune voilà, ouais, sur, ouais. Sur, le, sur le début de l'activité, ouais, donc je suis très clair avec les propriétaires, c'est on, on verra. Hein. Ouais, <rire> ça. Voilà, il faudra pas s'attendre à, à grand chose en tout cas les, les, les premiers mois, ça c'est sûr. Mais euh, bon, entre rien à voir et avoir quelques locations par-ci par-là, il vaut mieux avoir quelques locations par-ci par-là, il vaut mieux avoir le, le bien qui est occupé. On sait jamais, hein. il peut y avoir des, euh, des dégâts des eaux, etc. Voilà. Quand il y a quelqu'un qui s'en occupe, au moins. Euh, on peut être plus ou moins assuré que le, le bien est gardé euh, dans un état convenable. Il voilà. n'y a rien de pire, je pense, que de laisser euh, traîner un, un appartement inoccupé pendant un an. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait, c'est clair. Voilà. clair. Euh... Donc, euh... Et, -ce que, et que, moi, tu vois, il y a des questions que j'ai, moi, par exemple, que je me pose quand je... Bon, j'ai loin un scooter où je me balade beaucoup, dans Bangkok, ouais. et quand je vois tous ces condos là, qui sont construits, même des lieux que je suis venu il y a un an ouais, et demi, ouais. Ça a poussé, Il y a je ne sais combien de condos là-dedans, mm. je me dis, mais qu'est-ce que ça va devenir tout ça Qu'est-ce que ça va devenir Parce qu'il y a quand même, moi à mon sens, il y a une offre qui est supérieure à la demande. Oui, mais après c'est particulier parce qu'on là, là, on, on peut être d'accord qu'en fait, euh, Bangkok, on va parler de Bangkok. Hein, mm. euh, oui, oui, parce regard, que pour moi le marché ouais, doit est être différent. Tu ouais, ouais. en parlais d'ailleurs ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, oui, euh, tu oui. la C'est différent, les, Il y a différents types de marchés à Bangkok. Euh, on, il y a de l'immobilier plutôt ancien, il y a des tours qui sont euh, magnifiques euh, et qui peuvent euh, valoir, enfin, il y, a, il y a des prix qui… Euh... Ouais, comme les BUA, par exemple. ouais, ouais encore les BUA, les BUA, c'est ouais. un peu ancien, mais mmh. euh, la, la Tour de Maranacan par exemple, il euh, y a des appartements en mètre carré, je pense que c'est pareil que dans certains quartiers de Paris. Hein. Euh, donc, on a vraiment différents, différents niveaux euh, par rapport justement à la, à la qualité de la, de la construction, pas forcément uniquement le, le, la localisation, mmh. mais vraiment la qualité du bien. Euh, et euh, en fait on, on a beau être sur certains biens sur des prix vraiment très élevés ouais. ils restent ridiculement ridiculement bas par rapport à l'immobilier qu'on peut avoir à Hong Kong, à Singapour à Tokyo, même, même sur certaines villes chinoises donc en fait ça se vend toujours il y a toujours des chinois, des Singapouriens, etc ah ouais, et, et, et, et également des étrangers on qui habitent dans ces, dans ces pays qui gagnent des salaires qui sont très importants mais, mais qui, qui ne veulent pas qu qui ne peuvent, peuvent, qu peuvent pas Payer des biens euh, dans, dans ces pays-là. En plus, où la rentabilité, je pense, je, je me renseigne, mais je pense que la rentabilité financière est moindre qu'en qu Bangkok. En fait, la majorité des biens se vendent. Donc, ils après, se vendent. Est-ce qu'il y a des locataires Ça, c'est une bon, autre histoire. Après, ils peuvent toujours revendre plus tard. Voilà. Donc, en ouais, général. temps ouais, ouais, les... de la spéculation éventuelle. Voilà. Après, le problème qu'on peut, qu peut avoir ici, c'est que la majorité des, des, des développements. Pour la majorité du développement, il faut que 50%, 51% des appartements soient vendus à des tailles. Oui. Et 49%, enfin, c'est la règle, hein. 51% oui. taille, 49% pour les étrangers. C'est la même règle pour la création d'une entreprise, hein. 51% taille, 49% étrangers. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est souvent le, le, le souci pour, pour les projets, c'est-à-dire difficulté à vendre à des tailles. Donc, il voilà, euh, y, y a cette fameuse règle de la dualité des prix, etc. Donc, c'est souvent des offres qui sont plus intéressantes. Euh, pour la, pour la clientèle locale thaïlandaise. Euh, mais euh, non, en général, ça se manque, c'est pas un problème. C'est juste qu'après, les, les gens, ils ont, euh, ils ont cet appartement et euh, voilà, ils ne ils ont pas fait? À le louer, par mmh. contre. Voilà. Et il y en a qui préfèrent ne pas le louer, ils oui. préfèrent juste attendre et le revendre. Oui, bah, comme à Paris ou dans les grandes villes en France, c'est pareil, hein, tu as voilà. les propriétaires, ils préfèrent pas louer et attendre que. C'est la spéculation. Hein, oui. Ils se disent, ça prendra de la valeur et dans 10 ans, quand j'en vendrai, je prendrai un petit billet au passage. Honnêtement, hein. je ne trouve pas ça très intelligent. Non, il y a moyen de faire autrement, ouais. de bah faire oui, autre chose. Passer par les jouer, par exemple. Bah oui, Vous sur un an, deux ans, même à prix cassé. Pourquoi pas ouais. mais, mais il faut vivre, il faut laisser vivre l'appartement. La Je pense que c'est quand vraiment tu as beaucoup de moyens et que du coup tout ça, ça te... Voilà, on s'en occupe pas. On voit ça pas. passe un petit peu au-dessus, voilà. euh, c'est trop de petites sommes pour que ça t'intéresse. C'est ouais. comme si toi on disait, tiens, tu vas gagner 10 euros par mois, ça va pas trop te, te motiver. C'est bah, l'histoire un... de Bill Gates. Okay. Euh, euh, qui perd un billet Oui, de, tout à fait, qui va et, pour le Est-ce qu'il le... va perdre 3 secondes euh, En fait, non. Mais maintenant, il a dit non, je ne le ramasserai pas. Voilà. Ouais, chacun son niveau, chacun ouais. son niveau de. C'est ça, hein, les amis, oui, c'est ça, hein, est est ça. On revient à ça. ça. ça. ça. Ouais. C'est comme vous, ouais. vous voyez une pièce de, de 10 centimes. Vous êtes... Moi, je me jette dessus. <rire> voilà, vous n'êtes pas forcément à la ramasser, vous mettez 5 centimes. Ah si, que... moi, je la quand même. Moi aussi, non, parce qu'on a toujours appris que par rapport à l'argent, il faut, faut être respectueux. etc. faut donc... être humble. Ouais, à à c'est hein. plus dans cette, cette notion-là, mais effectivement, 5 centimes, ça n'a pas changé ma vie. Euh... Mets un petit billet de 100 dollars, ça ah, fait un bon restaurant. Un petit restaurant, billet de 100 dollars, hein, je euh... dis pas non, je, ça, me... Ça, ça, <rire> je me baisse pour ramasser, je prends les 3 secondes pour le faire. Ça fait un petit restaurant sympathique. Je le fais, on n'est pas au même niveau que, euh, que Bill Gates. Quoi. Voilà, tout à fait. Euh, ok. Euh... Et, et toi, tu vois l'avenir comment euh, en France C'est intéressant également d'avoir ton échec Ah bah moi en France, j'ai une. Donc un viso... marché beaucoup moins impacté, hein, bien sûr, mais tout de même. Vous oui. beaucoup moins de ben, temps. Moi, moi, moi, moi c'est clair comment je vois les choses. On en a pour plusieurs années. Je n'ai pas le... Hmm. Je ne sais pas, c'est 1, 2, 3, 5, 10 ans oh Oui, bah, on... peut-être. Euh, on verra. Euh, et moi, je pense qu'on va ça sera... L'année 2020 qu'on a vécu, l'année 2021, qui est la même chose que 2020, à mon sens, on fera la même chose en 2022, peut-être 2023, etc. C'est-à-dire qu'en gros, ça sera des... Confinement, déconfinement, confinement, déconfinement. es très pessimiste alors, car. Donc tu penses que le vaccin va échouer Non, il va prendre, mais euh, pas à la vitesse qu'on le souhaiterait. Premièrement ouais. et deuxièmement, je reste persuadé que euh, oui, il va pas être 100% efficace dans le sens où il y a sûrement y avoir des variants ah oui, qui vont, vont variants, se développer, qu'on va choper. Et on va se dire, bah merde, finalement, le vaccin, il répond pas à la problématique. Ah, donc la période de peur, etc., donc euh, restriction, même personnel, limite, c'est ça Bah, qu'en fait, le gouvernement va se dire, bah finalement, on a... Parce qu'à un moment donné, ils vont, ils vont analyser le nombre de gens qui ont été vaccinés par rapport au nombre de gens qui se rechoppent euh, des, comment dirais-je, des, des Covid, peut-être pas 19, mais je ne sais combien, enfin, ou des variants. Et je pense qu'à un moment donné, ils vont se dire, bah finalement, c'est comme... Je suis désolé, hein, c'est pessimiste, mais... Bon, je je, suis pas amis, <rire> je pense que Sébastien est pessimiste et j'espère qu'il a tort. Hein. Moi aussi, j'espère a... non mais, mais non, avoir tort. Bah, je, je, je vous le dis. Mais objectivement, j'essaie de me dire c'est ça qui va se passer, mais c'est pas très grave en soi. Parce qu'on voit bien ce qu'on a vécu sur 2020-2021. Ça n'a pas été la fin du monde pour nous en France. Enfin, pour nos, pour nos activités, j'entends pour certains, oui. Donc, ma vision, c'est ça. Je suis navré si c'est un et peu pas, pessimiste. Les, mais euh... mais d'ailleurs, pas, euh, pas, pas que les restaurants. Oui, la, bien sûr. Les activités de l'art par exemple. Oui, oui, tout à fait, oui, oui tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ben, les salles de sport, enfin, j'en oublie plein, oublie plein, bien évidemment. Sport et culture. Mais ouais. moi, ce que je pense, c'est mmh. que notamment aussi par rapport à la population, je pense que les gens vont de plus en plus acheter des maisons, plutôt que des appartements, vont équiper leurs maisons avec des équipements euh, sportifs mmh. et de loisirs. Euh, parce que. Tu parles ils ont... des personnes qui ont été confinées pendant, pendant plusieurs mois dans un appartement 3 mètres carrés, c'est ça Ils ont commencé à péter un plomb, ils disent ah, un Ouais mais quand moi même moi le hein. premier, mais moi le premier, je me dis euh, je, tu vois par exemple auparavant, je m'inscrivais dans une salle de sport, je. Et là, je me dis, est-ce que je ne vais pas effectivement acheter plutôt du matériel de sport, me réserver une pièce et faire mon sport chez moi Parce ah, que ouais. j'ai le sentiment qu'on en a pour plusieurs années, mais peut-être que, que, que, que 2022, ça sera terminé. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux si je me trompe. C'est juste que personnellement, je mmh. pense qu'on a encore pour plusieurs années et que donc je préfère anticiper en me disant, bah voilà, 2022, 2023, 2024, ça se passera comme ça. Bon, notre business, effectivement, sera pas, euh, on, on, il ne sera pas à plein régime, il ne sera pas à plein régime pour être très, très clair. On sera en ronronnage, bon. Bah, on sera en ronronnage mmh. et puis c'est tout. De euh, toute façon, j'allais dire qui aujourd'hui peut prétendre avoir une activité qui est hyper florissante. Vous ce que je veux dire ou, ou alors ceux qui sont ce, ce, sur les marchés euh, boursiers. Sur tech ou... sur, sur les ouais, masques, ou... sur les gants. Il bah, y, y, y a des activités, oui, y a des activités qui qu ont. Qu on... Oui, j'en Mais... connais. Enfin, je connais quelqu'un qui, hein. qui a gagné beaucoup d'argent voilà. euh, avec la vente on, de masques. On en connaît beaucoup, tous. Beaucoup, <rire> euh, des centaines de milliers d'euros. Donc, voilà. <rire> euh, donc voilà. Donc ma vision, c'est ça par rapport à la France. Maintenant, ce n'est pas une vision pessimiste, c'est juste une vision. Je suis un petit peu quand même pas celle que tout le monde veut entendre, c'est sûr. <rire> C'est-à-dire, ce qu'on veut entendre, c'est Ouais, dans un an, ça y est, c'est plié, euh, on est reparti comme avant. Euh... Bah, non, moi, je te vois pas comme moi, ça. Moi, je pense que ça, ça, ça change quelque chose dans l'esprit des voyageurs. Ça, je, je pense de façon assez irrémédiable, malheureusement. Après, sur le, le, le Covid en tant que tel, j'imagine que d'ici 2022, c'est plié. quoi. Euh, on suis... verra dans un an, on regardera on, cette vidéo. On, on verra, <rire> mais je, moi, je pense que d'ici fin 2022, c'est complètement plié. Il euh, y aura certainement quelques variants, etc. Je veux dire, il y, y, y a la grippe tous les ans en France, il y a entre 600 000 sais bien. personnes qui en meurent, on en fait bien. pas un drame. Je sais Donc mais... j'imagine qu'on va arriver sur ce genre de choses avec le Covid. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent, on, on espère que j'ai raison. Ah ouais, ouais, ouais j'espère euh, aussi. Et, euh, et puis voilà, mais <rire> mais euh, on verra bien ce que sera. Je ne suis pas convaincu, malheureusement. Ouais. Euh... Ah, non, mais mais, mais ouais. pourtant, ce n'est pas ma façon d'être. Ouais. J'aime bien être au contraire euh, archi positif et ah, tout. Bah oui, mais... Tout à fait. Mais je sais pas, il y a trop de trucs qui me. qui ne collent pas en fait. Qui... Tu as souffert de confinement en France, hein, c'est pour ça. Mais euh, ouais, c'est pour ça que je suis parti, ça m'a fait bien de partir. Hein. Mais, euh, ouais. mais pour revenir à la, à la taille en rapidement, quand tu parles des évolutions, ici ouais. c'est clair qu'on a des durées de séjour qui sont beaucoup plus longues. Et je pense qu'on va arriver sur des durées de séjour oui, plus longues. Oui, ça, ça par contre, ça, je pense Ça c'est évident. Hum. Là, là par exemple, on a. On, on fera plus d'une un, semaine ou quinze jours. Euh... Un appartement que tu connais, enfin, un, un, un de ceux que tu as lancé, qu'on a, qu a réussi à conserver, Trapezzo. Que ouais Là, on a quelqu'un qui est dans l'appartement depuis huit mois. Ouais. Huit mois. Mais il s'y prête bien en plus, celui-là, il est vraiment… Ah, il est euh... très très bien. Mmh. Est une chambre séparée, est... etc. Qui est ouais, il est vraiment, et il vraiment, il est et voilà, bien. Et voilà, on a beaucoup de, de, de biens avec des locations de plus d'un mois. Ouais, ça se trouve, fait... tu vas basculer tranquillement vers enfin, la location moyenne durée comme, comme nous on fait en France, quoi. Ouais, euh, c'est pas improbable ça. C'est possible, je pense. Ça, ça va. Que ça ton qui, business ça va, qui va. Ouais, va changer ouais. par rapport à ça. Mais il faut pas non plus que les, les périodes se, se rallongent trop, parce qu'après, on est vraiment sur un business classique. Et ouais. là, et là, c'est pas bon du tout. Ben bah non. Puis même en termes de pourcentage, il y a un risque peut-être un moment donné, le propriétaire dise :« Bah attendez, euh, on fait que de la location moyenne durée. Euh, » ouais, euh, Il y a peut-être te dire, on peut peut-être se mettre sur des tarifs euh, plus que de d'agences immobilières. Mmh. Par exemple, en France, les agences immobilières, ça va varier entre. 5, 6, 7, 8 à peu près par mois, si tu veux, de, pour, pour gérer l'appartement. Gérer ça va dépendre hein, des, des agences. Ils ne prêtent pas, il prête pas un mois Ici, c'est un mois. Hein. En c'est un mois. Non, pour gérer le, le quotidien etc., donc sur ton loyer. Sur des périodes d'un de, an, c'est ça, de location. Oui, ouais, ouais, ouais, ou même plus, etc. Et donc, pour gérer bah, un peu l'administratif, etc. les problèmes, etc. Alors que les conciergeries, bah, on est plus sur 20, 25. Je crois même que toi, tu fais du 30, 35 même, je crois. Non, non, non, non. On, a, on est entre 20 et 30, 30 d'accord selon les services proposés. On a on a une offre VIP à 35, mais ça... Tu avais peut... dû le faire une fois ou deux, je crois que tu m'as dit. Ouais, on l'a fait une fois ou deux, ouais. mais en général, on le, on, on le conseille pas vraiment. C'est plutôt pour, pour pousser les personnes à passer sur l'offre qui est juste en dessous. en dessous, comme voilà. ça, du coup. C'est pour justifier le 30 quoi. Voilà. Non, mais après, les, les services qui sont en SUS n'ont euh, pas vraiment une valeur ajoutée. Mais qui, qui pour moi est, est intéressant de ce vraiment des, des biens euh, vraiment luxueux. D'accord. Voilà. Justement, tiens, on va terminer par ça, quels sont les petits services que tu proposes, euh, euh, <rire> non mais que, que nous, on n'aurait pas forcément pensé qu'on ferait pas en France, je ne sais pas. <rire> bah, les transferts à l'aéroport, nous, on ne fait pas trop ça. Euh... Uh, shame. <rire> <rire> mais pourquoi vous ne le faites pas Parce que ça va... en fait, le truc, c'est que je pense, ça va disparaître également ici parce qu'avec Grab, etc., c'est tellement simple. D'accord. Par exemple, ça, ça me fait rigoler, on, a, on, on passait par, par une autre personne, donc à part, à part notre ami en commun, automne, oui. qui proposait des, des services euh, assez intéressants, euh, un gars qui parlait chinois, etc., donc c'était pas mal, et, euh, et vraiment des, des tarifs abordables. Et là, il est passé, il, il, a, il a acheté des Toyota Alphard, je crois, ouais. et maintenant il a à 3000 bahts sur un transfert euh, aéroport-maison. Euh, donc 3000 bahts, ça fait 100 400, dollars. Ouais, 100 dollars. Euh, si on passe par grave, ça va coûter 30 dollars. Quoi. Donc, voilà, je lui ai dit, mais non, c'est pas possible. Il enfin, dit, oui, mais non, mais tu auras peut-être des clients riches. Mais même les clients riches, ils ne sont pas là pour dépenser non, de ah, l'argent de, de tout façon tout, inutile. Euh... Clair, et, et voilà, je, je pense ou que. Ou alors, il faut que ça soit un véhicule, genre une Mercedes ou tu vois, un véhicule haut de gamme, quoi, pour ouais, prétendre. Voilà, à... enfin, c'est vraiment un van haut de gamme. Hein, ouais, mais voilà, c'est un. C'est pas un tour d'une journée, ouais, c'est un transfert, ça dure trois quarts d'heure, une heure, c'est complètement inutile. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui, est, qui a amené à, à mourir et les gens se plaignent de se, se plaignent nos tarifs. Nous, on était sur 1000 bahts pour un transfert aéroport maison oui, euh, jusqu'à 4 personnes, on était oui. à 1500 bahts oui. jusqu'à 10 personnes. Qui est des tarifs qui sont quand même... Enfin, par exemple, sur, sur le transfert de, de 1000 bahts, on prenait 200 bahts de commission. Donc, c'est vraiment euh, non, quelque rigole. chose de, de <rire> très. Euh, euh, enfin, ouais, voilà, ouais. on avait une connexion qui était vraiment très raisonnable. Et voilà, et même, même un tarif à 1000 baht, les gens se peignaient. Ils se disaient, ah, mais un taxi, ça coûte les 3 à 500 baht. Ah, oui, mais bon, le service, c'est différent. C'est euh, clair. Voilà, on le propose encore, on le met dans nos emails, mais euh, ouais, bon, je pense, je pense bon. que c'est amené à mourir. On, on, on, on est de plus en plus sur une, euh, sur une commercialisation directe sans intermédiaire. Voilà. Euh, par, enfin, avec un intermédiaire qui sont des plateformes en, en ligne. Oui, tout à fait. Voilà. Donc je pense que ça c'est amené à mourir et en fait non on fait pas euh, on fait pas de service si des, des, euh, des, des, euh, des nettoyages de l'appartement, de la maison à la, à la demande. Mais on ne fait pas de petits déjeuner, etc. Euh, non, non, on ne le fait pas. Ok. On fait pas. Bon, d'autres choses à rajouter ou on est bon <rire> <rire> Écoute, euh, euh, euh, non, non, oui, tu, tu parlais de nos, nos, nos commissions. Toi, tu es sur quel type de commission enfin, en termes de, de niveau euh, en France Nous, entre 20 et 30. Je me souviens que tu étais, euh, on peut parler du début, tu étais ouais. à 12% à Bangkok au début, il me semble. Hein. moi Je trouvais que c'était vraiment. Pour le moins cher des clients, ouais. 12 à ouais. 15. 12 à 15. C'était ouais. trop bas. On avait démarré vraiment. Et, et c'est pour ça, en fait, qu'à l'époque, j'avais pensé que la, la sous-location était vraiment quelque chose de bah, plus bénéfique. Euh, Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, vous, on a compris qu'on pouvait quand même avoir des commissions euh, plus, plus sympathiques. Et donc, ouais. euh, qu'est-ce qu'il en est euh, Aujourd'hui, du... aujourd nous, on est entre 20 et 25 Si c'est un check-in automatisé, c'est 20. Et si c'est un check-in euh, physique, mais on, on essaie de les décourager euh, de, de faire ça, c'est mmh. 25. D'ailleurs, est -ce, est -ce comment est-ce que vous procédez pour les, pour les règlements de l'eau, électricité, Internet, etc. C'est vous qui le faites C'est le propriétaire Non, c'est le propriétaire. propriétaire, mmh. ben, Voilà, nous, on offre ce service. D'accord. Qu'on paye l'eau, l'électricité, etc. Mais nous, on n'a enfin, pas, pas, euh... pas le droit en France, en fait. C'est ce que je t'expliquais ah, notamment par rapport à la collecte du loyer. Ah. Si on collecte le loyer, on doit être Alors. agent immobilier. Voilà. Euh... Nous, on peut collecter le loyer. Voilà. voilà. Donc, nous, on a des contraintes, et justement, et pareil pour l'électricité, mm. on n'a pas le droit, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'on revend de l'électricité mm. ou qu'on revend de l'eau. C'est interdit. On n'a ouais. pas le droit, il faut un accord particulier. Donc, même si on reçoit la facture de 20 euros ou 30 euros et que nous, on, re on refacture le même prix, on n'a pas le droit. Mmh. On n'a pas le droit. Voilà. C'est vrai qu'on est sur un marché un peu plus souple, moins, on, va dire, on va dire moins regardant. C'est ça. Donc, moins en fait, formalisé. Il, y a, ouais, il y a ses avantages et ses inconvénients prendre en Thaïlande ou en France. Franchement, ouais. ben, moi, j'ai bien vu le, la différence. Quoi. Tout, on peut aller très vite en Thaïlande, mais euh, on est toujours un peu pas borderline, mais toujours mmh. un peu on ne sait pas trop, etc., est-ce qu'on est dans le marché gris ou pas. Mmh. Alors qu'en France. C'est plus, com... plus dur, mais par contre, c'est très cadré. Il y a un cadre juridique. On sait si on peut y aller ou pas. En même temps, il n'y a pas trop de questions. C'est pas plus mal. Ouais. ouais mais par contre, en France, que... c'est vrai que c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Mais pour mm. créer une entreprise, pour... Rien n'est fait, rien n'est facile en France. Mm. Rien n'est facile. Il faut s'accrocher. Euh, et euh, le business peut ne pas décoller rapidement. Mais mm. c'est normal, ça fait partie de la France. Alors qu'en Thaïlande, moi, je me rappelle, ça avait décollé bam d'un coup. Ouais. Et je m'étais rappelé mes premières années d'entrepreneuriat en France. Et je me suis dit, waouh, c'est l'eldorado quoi, c'est vraiment, euh, c'est arrive euh, et c'est euh, bon, le business, il décolle d'un coup quoi. Tu te dis, putain, c'est génial. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus kiffant quand, quand tu es entrepreneur quoi. Ah oui, bah, bah, c'est bien, la réussite, c'est grisant. Ah bah c'est grisant, c'est grisant. grisant. Ouais, fait, euh, ouais. Tu te dis, euh, là, c'est nos limites quoi. Ouais, exactement. Mais, mais sur le scène de commission, euh, moi, moi j'ai eu des, des, des, pro des propriétaires américains qui ont déjà euh, fait appel à des conciergeries Airbnb euh, Mmh. On parle bien en au général aux etats unis ils me disaient alors, Aux États-Unis, c'est 10%. Ils me disaient, ah bon mais, mais pourquoi vous êtes si cher ici Moi, je dis Bah écoutez, je ne sais pas trop. Euh, J'imagine qu'aux États-Unis, la valeur des biens est beaucoup plus importante. Donc les, non. les gens se, se contentent. Moi, je me demande si un, alors, êtes... la concurrence qui est exacerbée. Oui, ou oui, à mon avis, c'est parce que les agences immobilières doivent proposer ces services-là. En fait, ah, en France, il y a vraiment deux business ah, il ouais, y a l'agent immobilier ouais. et il y a la conciergerie. Et donc, on n'a pas la même euh, vision. Sébastien, tu es magnifique, tu me fais une transition aux petits oignons. D'accord. Euh, si je suis propriétaire, je m'adresse à toi, je te demande, écoutez, écoutez cher Sébastien, euh, j'ai vu vos services en ligne, vous m'intéressez. Par contre, est-ce que vous pourriez gérer euh, euh, ma maison, mon appartement, uniquement pour des contrats à l'année Oui. Qu'est-ce que tu lui réponds S'il si me demande ça, je dirais oui, bien évidemment. D'accord. Euh, la location meublée, je peux m'en occuper. Euh, donc je pense que je prends, fonctionnerais sur une commission mais entendu peut-être plutôt à 10%. Mmh. Euh, voilà. euh, je m'occuperai effectivement de faire l'entrée, la sortie. Éventuellement, je pourrais proposer des petits services complémentaires, genre euh, peut-être un, un nettoyage par, par mois. Pourquoi je ferais ça Plus pour aller vérifier l'état de l'appartement, vérifier mmh. un peu comment est l'appartement, s'il y a eu des choses qui ont été dégradées et tout. Euh, et puis voilà, tout simplement. Donc, tu prends euh, quand même euh, en acceptant, grosso modo, de.. Couper ta commission ouais, à 10%, ouais. de, de 60%. Ouais, ouais, je descendrai à 10%. Ouais, je pense de 20-25% Ouais, à 10%, ouais. Pour gérer euh, la totalité du. avec des frais de ménage, peut-être facturés en plus. A voir, à voir. D'accord. Euh, euh, en oh, fait, moi, normal. je le fais sur la location de bureau, ça déjà. Euh, tu le fais dans la location de bureau euh, Ouais, mais on est parti sur des frais fixes parce que là, le. Le propriétaire a, nous a confié une dizaine de bureaux mmh. et euh, il travaille déjà avec une entreprise, donc les prix étaient déjà fixés, si tu veux. Donc on a majoré un tout petit peu, mais on, était, on, on avait très peu de marge de négociation mmh. parce que c'est lui qui est arrivé en disant Voilà, moi je fonctionne comme ça, euh, normalement je donne le temps, etc. Donc on a vérifié, on a dit Bah non, c'est pas assez, donc c'est un coût du ménage, etc. Donc on est sur du, du fixe là, on, mmh. je n'ai plus les chiffres, c'est pas moi qui ai traité en plus. Ouais. D'accord. Non, c'est marrant, moi j'ai une. Euh, je pense l'opposé. Ah ouais. Euh, ouais Pour une raison moi, tu ferais pas. Qui, qui me paraît logique, mais après c'est ma logique à moi, hein, on peut pas forcément logique de tout le monde, mais c'est qu'en en fait on, on est sur un parc qui est vraiment limité. Mmh. Alors, par exemple, moi j'ai eu cette, cette question de la part de, de, de, de, de propriétaires donc, euh, via lesquels je, je gérais déjà des biens, ils m'ont dit Mais est-ce que vous ne pourrez pas prendre des contrats à l'année, etc. Donc forcément ils voulaient des commissions bien moindres. Ouais. Moi je pars du, du principe que j'ai quand même un parc qui est limité, euh, ah, avec, mais avec, des, avec des, des frais fixes, et c'est-à-dire que. Euh, oui. je, je, si je, je, je passe une commission qui est à 10%, je ne m'en sors pas. Les, si on est sur un agent classique, euh, ils prennent des biens. Enfin, non, mais on est d'accord que ils là, la charge de travail pour toi sera nettement moindre. Oui, tout à fait. fait. Et, et, euh... et, au, et au final, enfin, si, si je veux dire, on passe sur la, la majorité des biens avec des, des, des contrats à longue durée, on ne s'en sort plus au niveau des, au niveau des dépenses. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de biens. Oui, pense, hein. mais moi, je pense aussi que le marché il est quand même vachement euh, gros. Il y a beaucoup d'appartements. Donc, je me dis que c'est notre job à nous d'aller euh, chercher plus ah oui, d'appartements. En chercher plus. Ouais. Je suis d'accord, euh, ouais, effectivement. En euh, bon, bah, euh, chercher plus, Ouais. Par contre, les convertir. Convertir ceux qu'on a déjà en court terme, en long terme. Par contre, ah, là, je pense oui, là, là, je là, Ah, que ah, là, ah là, oui, d'accord, ok, c'est dans cette approche-là. Alors là, là oui, ça ouais. me gênerait aussi. Voilà. En général, moi, je préfère les perdre. Je préfère dire, non, ils pas. Moi, je préférerais les garder. Je préférais si vraiment ils ne me laisse pas le choix, j'accepterais, okay, je dirais c'est ok, je vous garde comme. Parce que c'est toujours pareil. Euh, Des fois je... on est un peu sur les intermédiaires, c'est-à-dire que la personne demande, et puis bah, vu qu'on ne veut pas, il demande à d'autres intermédiaires qui ne trouvent pas. Et donc en fait, entre temps, on les garde quand même en mmh. court terme et donc on continue Il ouais, y a aussi, quand on part d'un oui. un court terme à long terme, si le problème, bah, c'est qu'on ne fait plus de cleaning. Et par exemple, les, les, les cleanings, moi j'ai fait des calculs, c'était quand, quand même, en 2019, 20% oui, mais moi, de nos chiffre d'affaires. Oui, mais nous c'est pareil, on gagne de l'argent sur énorme. Les Et quand C'est énorme. Et quand on passe, ça c'est aussi quelque chose qui change, c'est-à-dire que quand on passe à enfin, une moyenne entre 5 jours et 1 mois de réservation, euh, c'est ah euh, oui, 4-5 fois moins de cleanings, Parce bien. que sur 4-5 euh, jours, on est à 4-5 réservations ah, par bien. mois. C'est énorme. En fait, on, est, on, est vraiment sûr, on fait un switch. Et non, on est d'accord sur des nouveaux biens, oui. Sur des biens existants, c'est ça. C'est pas parce vraiment parce qu'on a un parc limité. Oui, c'est ça. Après, on coûte parce que nos, moi, je pars euh, du principe que client, euh, l'acquisition d'un client, c'est quand même ce qui coûte. On le sait, c'est un peu Plus cher. Acquérir un client. Ouais, faut le conserver. Donc, faut le conserver. Ouais. Euh, et je me dis aussi que ce client-là peut peut-être nous recommander aussi à d'autres par la suite, ou peut-être il a d'autres biens. Et donc, je me dis que si je le satisfais dans sa, dans son approche immobilière. Mmh. Serge, je vais perdre au premier abord, mais je me dis finalement, est-ce que sur le long terme, je ne serai pas gagnant Parce qu'il m'aura peut-être recommandé, parce que peut-être qu il y a d'autres logements qui ne jamais mmh. parlé. Parce qu'ils euh, ne disent pas tout le temps en tout, hein, les propriétaires, mmh. ils sont assez. Euh... Puis d'un seul coup, ils vont dire Ah, mais je vous avais pas dit, j'ai un autre logement à. Ah <rire> Et là, bim, tu récupères d'autres logements. C'est sûr. Donc, moi, je vois ça un peu comme ça. Bon bah du coup Eric, est-ce que tu avais d'autres, euh, choses peut-être à nous préciser ou d'autres questions euh... bah, là, bah écoute, des questions comme ça, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais euh, je t'en poserai peut-être après euh, caméra. Peut ouais, pourrais. si tu veux, ouais. <rire> On fera <rire> une caméra <rire> cachée. Une <rire> <rire> caméra cachée. Euh, je laisserai mon téléphone euh, traîner quelque part. Euh. Non non non, rien rien du tout. Euh, bah, euh, que bon. peut souhaiter que, que, ça, que ça reprenne, que nos business Ouais, que se ça reprenne, euh... ou qu'au moins, que ce qu'on a là aujourd'hui continue comme, comme tel. Et, et ouais. voilà, parce qu'on s'en sort quand même plutôt bien. Euh, ça pourrait être pire, je franchement. Pense, je, je pense qu'on est, effectivement, nous, je pense qu'on n'est pas à plindre. On n'est pas à plindre. On aurait pu le craindre au début, ouais. mais finalement, est on n'est vraiment bien, pas. Ouais, c'est ça, finalement, c'est Donc, euh, bah, écoute, merci de m'avoir reçu, Eric. Ravi d'avoir fait cette petite vidéo. Puis, à la limite, on en fera une dans un an, à faire le point où on en est. Euh, non, mais c'est vrai, ça pourrait être un marrant de faire un suivi comme ça ouais. de faire un peu l'évolution. Même moi, j'en reviens des vidéos que j'avais tournées lors du premier confinement. J'aime bien revoir un peu ce que je disais, tu vois, pour voir si je m'étais totalement planté ou pas ouais. du tout, c'est marrant. Euh, ou revoir d'autres aussi qui avaient communiqué mmh. autour de ça, voir ce qu'ils avaient dit, est-ce que c'était vrai, pas vrai, c'est intéressant pour le coup de de vérifier tout ça. Bah merci en tout cas de m'avoir reçu. Bah avec, euh, avec, euh, avec plaisir. Et puis si tu as des, des personnes qui sont intéressées, voilà, et qui, voilà. euh, et qui voilà. ont des envies d'investissement euh, immobilier. Voilà. Euh, si en, vous êtes investisseur en, en immobilier monde, ou vous l'êtes déjà voilà. et que vous vous posez la question est-ce que je le confierais pas à quelqu'un de sérieux, honnête, euh, euh, qui tient la route Voilà, 4... à Bibi. Voilà, <rire> BNB BNB voilà, BNBcondo. BNBcondo, là, BNBcondo.com. Voilà, BNBcondo.com. Vous tapez et euh, vous rentrez en contact avec Eric. Tout à fait. Exactement. Et euh, bah, après, je vous laisse faire votre, euh, vos activités. Voilà, vos, vos emplettes. Vos emplettes. Et, euh, <rire> non, j'ai toujours l'habitude de répondre euh, aux personnes de façon honnête sur, euh, sur la situation et euh, sur les revenus qu'ils euh, qu pourraient euh, hein. percevoir via, via nos services. Donc euh, là, en ce moment, <rire> rien, de, rien de fulgurant. Non, donc tu voilà. compris. Mais, euh, euh, mais, mais effectivement, euh, oui, avec... Euh, avec plaisir, venez, venez garnir les, les, les rangs de BNB Condo, le je, portfolio. Je, ouais. saurais, je saurais bien vous accueillir. <rire> bon bah, c'est super, c'est super. Bon, en tout cas, bon courage à toi, bonne, bah, euh, bonne chance pour, le, pour la suite. Ouais, de même. Euh, plein de bonnes choses. Euh, et puis bah écoute, on, on se dit à très bientôt. Ben Passez oui. une excellente journée, n'hésitez pas à commenter aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Eric, ben, bah oui, Un pas. maximum de commentaires, hein. mais, mais, Maxi... mais, mais que des gentils commentaires par <rire> contre. Hein. <rire> voilà, commentez, commentez, <rire> posez vos questions, euh, n'hésitez pas, euh, Eric y répondra, j'y répondrai aussi. Euh, comme vous le savez, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. On va se quitter sur ces derniers mots, Eric à très bientôt. À très bientôt Sébastien. Bonne journée et à très vite. Au revoir.